Bonjour, je suis Julien Mester, senior vice-président de Micros Animation en charge de la création. Et sur OZI, j'accompagne le film en tant que producteur exécutif pour Micros Animation. OZI est un film vraiment particulier pour moi et pour Micros aussi, je pense, pour deux raisons. D'abord l'histoire, qui est plus que d'actualité, mais qui est traitée dans un format qui, je pense, est assez original. Et l'animation, un média parfait pour ça. Et puis pour Micros, c'est aussi un des premiers films dans lequel on, on s'occupe de l'intégralité du début à la fin avec le producteur GCI, mais sur lequel on a une intervention dans beaucoup d'aspects du film, ce qui est le rend relativement unique chez nous. Dans les aspects que je trouve vraiment intéressants sur notre intervention sur ce film, il y a bien sûr l'intervention sur l'histoire avec Sean, sur l'animation, mais aussi sur la direction artistique et le production design avec Stéphane et toutes les équipes de comp et de lighting où il y a eu un travail de recherche et d'orientation de, de l'image vraiment spécifique. J'en dis pas plus, euh, venez nous voir à Annecy euh, pendant la conférence, on rentrera dans les détails et suivez-nous sur les réseaux sociaux, il y aura plein de détails.